Singapour, c'est l'une des trois cités états restantes dans le monde, le pays avec la plus grande concentration de milliardaires, le deuxième port mondial, à 11 042 km de Nantes. Pourquoi ai-je atterri à 11 042 km de chez moi Je suis arrivée dans le département de génie industriel de la National University of Singapore, dans le cadre d'un échange universitaire en janvier 2018. Le Garden by the Bay, le Marina Bay le Botanic Garden sont des lieux magiques qui m'ont fait littéralement tomber amoureuse de Singapour. Et j'ai très vite compris que ces cinq mois d'échange au sein de la National University of Singapore ne seraient pas suffisants pour étancher ma soif d'aventure, de culture et de rencontres. J'ai donc décidé de prolonger cette expérience à l'international en cherchant un stage à Singapour. Après pas mal de péripéties pour trouver le stage idéal, pour obtenir ce précieux visa de travail, j'ai intégré le département Supply Chain de Coty, un grand groupe de cosmétiques. Un véritable challenge dans un contexte international, avec des collaborateurs de plus de 7 nationalités différentes, et cela m'a ouvert de nouvelles perspectives. Vous l'avez certainement compris, 11 042 km, c'est la distance minimale que vous aurez à parcourir pour me retrouver dans mes activités professionnelles ces prochaines années.